Le dessin ci-dessous a été réalisé à main levée. D'accord. D est une droite passant par O. Reproduit en vraie grandeur ce dessin en y ajoutant les points D et E, symétriques respectives de B et C par rapport à O. Mm -hmm. <rire> Alors... On va commencer, bien sûr, par la droite D. Voilà. La droite D. Un point haut sur la droite D. O, A, 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Point A. Pas la peine de mettre une croix, ça suffit un trait. OB6, mais un angle de 30 degrés d'abord. Alors, notre d'or kangourou. Le sommet d'angle ici 0, 10, 20, 30. Voilà. 20, 30 et on mesure 6 cm dessus alors 6 cm voilà, attention, de haut vers ce point 6 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6 le point B et comme je veux le symétrique de B par rapport à O sur la même droite, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Le point D et les de B, donc ce point s'appelle B. Et ces deux segments sont égaux, chacun mesure 6 cm. Et l'angle ici, 30 degrés. L'autre angle de 60 degrés, il va. Voilà. Donc là là c'est l'origine. Autrement dit le sommet de l'angle. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 degrés. Il me faut ici. 4 cm. Alors, 4 cm. À partir de haut, 4 cm. Jusqu'à là, 1, 2, 3, 4. Le point C. Et bien sûr le symétrique, autant que j'en profite. 1, 2, 3, 4. Et c'est le point E, symétrique du point C. Allez, je relis. Ici, 60 degrés. 4, 4. Deux segments égaux. E, symétrique de C par rapport à O. D, symétrique de B par rapport à O. Bien. Qu'est-ce qui dit le problème alors, Paul affirme que l'angle BOE, BOE, tout ça, BOE mesure 60 degrés. Mm -hmm. Et que l'angle COD, COD, celui-là, mesure 100 degrés. 100 degrés. BOE, 60 degrés. Est-ce qu'il a raison? Sinon, donne la mesure de chacun de ces angles. Vous croyez qu'il a raison? Allez, voyons. Propriété de la symétrie. Cet angle, 60 degrés. Le symétrique de cet angle, celui-ci, évidemment. Et les angles symétriques ont la même mesure. Donc, 60 degrés. L'angle A, O, E. Donc, si, si c'est 60, si, si c'est 30, au total, ça nous donne, évidemment, pas 60, mais 90 degrés. Et ici, c'est pareil. Cet angle-là est le symétrique de cet angle-là. Symétrique par rapport à O. Évidemment. Donc, il mesure aussi 30 degrés. 30 plus 60, ça fait 90. Donc, on n'a pas raison. Les angles en question, B, O, et C, mesurent chacun 90 degrés. Mais comme on est à la fin de la géométrie, est-ce que vous pourriez me dire quest ce que c'est comme quadrilatère B, C, D, e C'est quoi Allez, réfléchissez. C'est bon, vous avez fait Alors, dans ce quadrilatère, les diagonales se coupent en leur milieu, O, C égale O, e, et OB B égale O, D, et de plus, elles sont perpendiculaires. Ben oui, parce qu'on a trouvé ici des angles de 90 degrés. Quelle figure fait ça Quadrilatère, diagonale, qui se coupe à leur milieu et perpendiculaire. Évidemment, c'est un. losange. anges. Et voilà